Je propose qu'on accueille Laetitia Rubin, un petit changement qu'on est effectivement Jérôme Vincent, qui est le seul éditeur de la matinée, qui interviendra en dernier. Donc, Laetitia Rubin va nous parler de l'ouverture de la médiathèque de Perjussie. Donc, voilà, je l'invite. À... Voilà. Bonjour, Bonjour à, à tous. Du coup. Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de l'ouverture de la médiathèque de Perthus et également de comment justement a été construit euh, notre politique documentaire par rapport euh, au public qu'on a en, actuellement en médiathèque. Et euh, ça fait un peu suite à Courchevel. Euh, j'ai mangé bon, le prénom mais je la retrouve dans le. Voilà. Et ça fait un peu suite à Courchevel. Du coup nous on a fait à, à peu près la même chose mais euh, euh, l'avantage que j'ai eu et je vais vous partager mon écran. Euh, c'est que j'ai pu effectivement être acteur de cette, euh, de cette construction puisque, alors je n'arrive pas à partager l'écran, je ne sais pas pourquoi, je viens de... Hop, voilà, est-ce que vous voyez bien Je ne sais pas. Enfin, ça, ça arrive, je pense. Ça euh, arrive Alors, c'est un peu... Oui. Pour l'instant, ça ne s'affiche pas, mais je ne doute pas que ça finisse par arriver. Hop yep. Normalement, c'est tout bon chez moi, mais euh... alors, je ne sais moi, pas. Ça, ça vient juste de me, de me virer de zoom, alors je crois que j'ai un petit souci de connexion. Ah, je vais regarder sinon si je peux ouvrir votre présentation. Euh... Ah, c'est bon, c'est bon, ça y est. elle arrive Ça y est ouais. Alors, euh... hop, et je vais mettre en plein écran aussi. Ça veut bien. Désolée, je sur la dernière que ça bug. <rire> voilà. Alors, euh, nous, donc, euh, sur, euh, sur Perjussi, en fait, donc, je suis la seule employée. Euh, je suis arrivée en tant que responsable bibliothécaire, euh, donc, à mes 26 ans. Euh, donc, Perjussi, ça se situe, pour ceux qui ne si connaissent pas bien, entre Régnier et La Roche-sur-Coron. Et on a donc une médiathèque de 220 mètres carrés qui a fait suite à l'association la, qui est créée depuis 1991, euh, pour pérenniser cette médiathèque et ouvrir une vraie médiathèque et non plus une bibliothèque euh, de quartier. Voilà une véritable volonté aussi euh, des élus euh, de pérenniser euh, cette bibliothèque. Donc on a ouvert le 6 avril 2021 puisque euh, l'effet Covid euh, et puis on a aussi eu des petits soucis euh, pour ouvrir puisqu'on a dû réinformatiser notre fonds avec des catalogues. Euh, et OVH euh, a connu des petits soucis euh, qu'on lui connaît donc l'incendie à Strasbourg et on a perdu toutes nos données juste avant d'ouvrir euh, donc ça a mis un peu plus de temps pour l'ouverture mais on a ouvert le 6 avril 2021 avec moi j'ai une équipe de 14 bénévoles euh, donc euh, de tous âges, de tous horizons euh, et c'est plutôt euh, là-dessus qu'on joue aussi sur la pluralité de l'équipe même si c'est euh, que des bénévoles et euh, c'est pas péjoratif quand je dis ça euh, c'est c'est voilà, avoir des idées qui viennent de partout et euh, d'autres euh, raisons à découvrir. On est sur une commune de 3200 habitants et on a un petit budget, et c'est aussi euh, par prenant de, de ma présentation, euh, d'un euro par an par habitant. Et à ce jour, on est à 1070 lecteurs et on touche donc 33% de la population euh, de la commune. Et aujourd'hui, je vais vous parler de dépoussiérer les bibes et euh, d'inclusivité. Alors, c'est un bien grand mot et euh, je vais m'expliquer. Alors, moi, pour dépoussiérer les rayons, euh, dans notre projet, effectivement, on a mis euh, des sacrés samedis, c'est-à-dire des samedis collaboratifs où nous, on n'a pas de pièces euh, express expressément pardon, faites pour créer, pour euh, se retrouver euh, dans une ambiance cocooning euh, pour créer. Donc, ce qui fait que tous les trois mois, le premier samedi du mois, on va se retrouver avec euh, un partage de collaboration créative qui permet aux lecteurs de venir avec euh, leurs travaux, des guides, en gros, tout ce qui ne tâche pas et tout ce qui ne fait pas trop de bruit puisqu'on est dans le même espace, on n'a qu'une seule salle. Donc, euh, c'est voilà, un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, de, de partager euh, ces connaissances comme ça pour faire du lien social. Et on s'est dit en fait notre budget qui est donc euh, assez réduit, euh, on n'a pas non plus un budget d'association euh, et d'animation assez conséquent pour pouvoir faire face euh, justement à des grosses grosses animations euh, sociales, etc. Donc on a essayé de justement trouver des moyens pour euh, dépoussiérer les vibes, pour euh, faire revenir euh, le monde, le contact social, euh, sans euh, en essayant de débourser le moins possible et, euh, et de faire un peu une bibliothèque dite comme à la maison. Donc, c'est vraiment notre projet, c'est de faire une bibliothèque qui ressemble euh, à notre public et pas une bibliothèque euh, pour nous et pour ce que nous, on aurait envie d'en faire. En fait. Alors, euh, donc, ma présentation, euh, je vais surtout parler d'inclusivité. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte aussi que notre public, euh, ce n'était pas euh, le type lambda, euh, euh, voilà, de, on va dire, le, le lecteur euh, typé magazine, on va dire, euh, qui va venir et qui va être euh, juste, euh, je ne sais, sais même pas comment l'expliquer, mais juste normal, et même si je n'aime pas ce mot, justement, je mets bien entre parenthèses et j'insiste bien dessus. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est dit aussi que euh, dépoussiérer nos rayons, ça passait aussi justement par euh, nos collections. Et nous, nos collections, on veut que ces collections-là se rapportent euh, à la pluralité de nos lecteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler euh, que de bibliothèques désirables, même si c'est une très très bonne initiative. On veut essayer de jouer sur plusieurs tableaux et euh, de ne pas retrouver juste une petite catégorie de personnes, euh, comme les dyslexiques, dyspraxiques, etc., dyscalculiques. On veut retrouver vraiment plusieurs catégories de personnes euh, reconnues dans ces bibliothèques. Euh, Aujourd'hui, je vous parle bah, voilà, de tous ces thèmes-là un, euh, un peu méchants dans une bouche. Mais voilà, euh, de grossophobie, de racisme, de sexisme, euh, d'LGBTQI+, etc. etc. Euh, parce que euh, c'est des thèmes qui, aujourd'hui, importent. Euh, qui, aujourd'hui, font partie de la société, même si euh, on passe un peu, parfois, à côté. Alors là, j'ai mis plusieurs thèmes. Euh, bien sûr, j'aurais pu mettre une petite étiquette euh, « À vous de continuer, etc. » il manque encore plein de thèmes euh, voilà, pour vraiment inclure tout le monde. Et dans cette inclusivité pour tous, je vous ai mis effectivement que pour nous, l'inclusivité, c'est de la représentativité de nos lecteurs, mais c'est aussi une accessibilité, une, une accessibilité pardon, sociale. Euh, et je vous ai mis en, petit, en noir, du coup, des petits exemples d'albums. Et pourquoi l'album C'est parce qu'on s'est dit que la, la représentativité, il faut aussi que ça commence à la base euh, de, de, des lectures, en fait. Donc, par exemple, pour les 3-6 ans, euh, travailler sur des albums comme Papy Bedon, sur la gorosophobie, comme le cimetière des Maudoux, sur la maladie, euh, le cancer, etc. Euh, sur le harcèlement, mais aussi sur euh, bah, voilà, le, tout ce qui est euh, sexisme, la valise rose, par exemple, pourquoi un petit garçon n'aurait pas le droit d'avoir une valise rose euh, Pourquoi euh, le lapin roulette Pourquoi on se sent discriminé quand, euh, bah, voilà, quand on est en fauteuil etc., etc ou effectivement sur des faits de société comme la charge mentale avec la Belle au bois ronflant. Enfin, voilà, je vous laisserai découvrir peut-être ces petits albums si vous ne les connaissez pas. Euh, C'est vraiment des choses qui sont assez inspirantes et euh, qui prouvent qu'aujourd'hui la société change et que nous, bibliothécaires, on doit peut-être se faire le reflet de cette société qui change. Alors, euh, à la bibliothèque de nous on a décidé de faire une reconnaissance dès l'inscription c'est-à-dire que sur notre fiche d'inscription, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, normalement, si. Euh, ici, on a catégorie sexe, féminin, masculin, et on a décidé de mettre non-binaire. Euh, parce que euh, déjà, c'est effectivement maintenant reconnu aussi par l'État. Euh, c'est quelque chose qui est important, et euh, quelqu'un qui arriverait dans une bibliothèque, euh, la première chose qu'il va voir, c'est la fiche d'inscription. cette fiche d'inscription, on la veut inclusive au possible, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on répète le nom binaire côté jeunesse, ou un enfin côté enfant, ou côté d'autres personnes du regroupement qui pourraient s'inscrire avec la tête du regroupement. Euh, je vous ai également mis des petits exemples de documentaires, parce que généralement, quand on parle inclusivité, on parle beaucoup de documentaires adultes, mais euh, comme on dit, si on veut inclure cette pluralité, il faut l'inscrire comme une normalité, encore une fois, et une normalité qui va passer aussi par les enfants, et euh, pas forcément en, fait, en faire le cœur du sujet de l'album. Alors nous, par exemple, aussi dans notre rayon relation humaine, on a glissé ce petit symbole ici, donc le symbole féminin, le symbole masculin, et le symbole transgenre, euh, pour, euh, pour, euh, pardon, pour illustrer notre relation euh, notre rayon relations humaines. Euh, donc on essaie de prévoir des achats en fonction. Euh, comme je disais, on n'a pas énormément de budget, donc on va prendre un ou deux albums, euh, dans chaque thème qui nous paraissent important, mais pour avoir en tout cas un support, un format euh, sur lequel le petit garçon qui euh, lui a envie d'avoir une valise rose ben, va se sentir euh, valorisé et euh, va pouvoir revenir et dire ben, je, je compte aussi en fait. Euh, nous on a une grande chance à perdre ici, si c'est qu'on est gratuit, que la gratuité est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas de frein financier, donc, même la personne qui voudrait venir voir euh, nos collections et euh, qui ne voudrait pas forcément s'inscrire au départ, c'est aussi vraiment quelque chose qui fait qu'on a énormément de lecteurs. C'est vraiment qu'il n'y a plus de frein financiers. On essaie d'avoir un, un choix pour tous. Et euh, dans ce choix pour tous, ce qui est important aussi, c'est la veille documentaire, puisque c'est avec ça qu'on va euh, vraiment valoriser les collections. Après, je vous ai mis des petites phrases bien pensées, bien faites. Mais voilà, ne plus parler de différence, mais de pluralité, donc pour permettre de normaliser euh, son lectorat. Mais il faut, voilà, de notre côté, peut-être repenser notre façon d'accueillir, d'intégrer nos achats, la politique documentaire, etc. Et comme j'ai mis, donc à nous, de, nous de, de refléter la société, et non au lecteur d'accepter un fond dans lequel il ne se reconnaîtra pas. Euh, par exemple, nous, c'est vrai que les adolescents, on sait qu'on n'a pas de collège, qu'on n'a pas de lycée, qu'on ne les touchera pas, peu, euh, qu'on a la roche et il a qui sont très fournis en public adolescent euh, donc nous on a choisi de taber sur totalement autre chose, sur le social, sur l'inclusivité et euh, voilà sur le comme à la maison je vous ai mis la belle petite phrase de Gandhi donc soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et puis quelques petites photos euh, quand même parce que c'est un peu plus fun euh, de vous montrer donc, comment cette bibliothèque a été construite donc on a vraiment eu euh, voilà on a mis peu de, peu de couleurs, en tout cas euh, assez neutre aussi pour pouvoir être représentatif et puis euh, bah, comme je disais peu de budget donc bah, de la déco un peu faite euh, de briques et de mais avec euh, avec les compétences de chacun et chacune euh, voilà alors pourquoi aujourd'hui je veux de aussi, vous parle d'inclusivité c'est aussi peut-être vous dire que je suis peut-être en train d'abuser un petit peu que euh, l'inclusivité on en parle beaucoup mais pour l'instant c'est encore abstrait euh, et ben voilà, moi je vais me représenter maintenant à la fin pour finir en fait ce, ce PDF. Euh, donc moi maintenant je suis laitissière, j'ai 30 ans maintenant, euh, j'ai deux enfants, donc de 8 et 2 ans. Et moi j'aimerais bien aussi leur raconter des histoires qui parlent de la vraie vie, qui parlent des gens euh, qui trouvent tout au quotidien et pas forcément, euh, forcément d'histoires très inventées ou euh, qui idéalisent un peu notre monde. Alors ça peut bien aussi passer par un chien qui fait de la trottinette, euh, c'est pas grave, ça peut très bien passer par l'imaginaire, je ne parle pas d'albums euh, très, euh, très viréels comme La Croûte, comme ces choses comme ça, euh, il faut aussi que ça passe aussi par l'imaginaire de l'enfant. Mais voilà, euh, moi je suis euh, personnellement en tout cas euh, très tatouée, très, voilà, euh, loin du cliché de la bibliothécaire euh, qu'on connaît tous. Euh, à la maison, c'est mon mari qui fait le ménage, mais j'ai aussi des copines qui ont des difficultés à avoir des enfants. J'ai aussi une sœur et des amis qui font partie du cercle LGBTQI+. Euh, j'ai aussi un cousin qui est trisomique. J'ai un papy qui a vécu un cancer. J'ai une amie qui est en obésité. Euh, et j'ai mon papa qui est parti il y a un an d'un cancer dans d'une le leucémie. Et, voilà. et ces personnes-là, en fait, euh, moi, ma petite fille de 8 ans m'a dit « Mais pourquoi, en fait, on n'arrive pas à avoir des albums qui parlent de tout ça ?» Et, euh, et voilà, voilà ma petite présentation du jour et euh, peut-être amenée à réfléchir. En tout cas, je laisse sur des points de suspension. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette intervention. Et je pense qu'en tout cas, ça aura fait naître des réflexions chez tous les participants. Euh, à au sujet de, de toutes ces collections inclusives, je voulais juste ajouter qu'on avait fait euh, avec Laura Tamizé, qui a organisé cette, cette journée avec vous, hein, à la naissance de ce projet. Euh, un 11-12 sur les collections inclusives, justement, développer les collections inclusives, euh, que vous pourrez retrouver en fait sur la chaîne YouTube. Et euh, effectivement, on a fait une publication, Les Carnets du 11-12, donc il y a effectivement euh, cette partie sur les collections inclusives. Et en tout cas, merci beaucoup pour, pour cette présentation. Euh, voilà, et puis avec cette, ce partage de, de votre histoire aussi pour nous, nous encourager à réfléchir sur ces collections. Oui, merci. Euh, je ne crois pas. Alors moi, de mon côté, je n'ai pas de questions, mais encore une fois, parfois, elles arrivent en direct chez ma collègue. Ah bah ben, si voilà, il y a Françoise Duc qui lève la main, donc je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. C'était juste pour remercier Laetitia de cette présentation très vivante, très personnelle et très intéressante. Merci. Mais merci.